tout le monde bonsoir avec un pile plaisir que nous venons là jeudi à ah, pour nous porter toutes dernières informations sur l'immigration pour mon nom c'est Ronnie. vous vous c'est cap, capable gré l'énon à 954 274 6606 ronnie original immigration service ah. Je suis ici juste pour partager toutes les dernières informations de l'immigration avec vous. Donc, et bien sûr, la toute dernière nouvelle, c'est que l'administration de Joe Biden vient de permettre aux haïtiens d'appliquer avec leur passeport de choix. Donc, si vous avez un passeport à des lettres, vous êtes capable de de faire l'application. Si vous avez un passeport avec une seule lettre, vous pouvez également faire votre application parce qu'il y avait eu un problème. Les passeports haïtiens, certains passeports à un numéro, l'autre à deux lettres, et l'autre à une seule lettre. Donc c'est pour cela. L'administration de Joe Biden veut, vient de corriger le problème. Donc, on est tous capables de faire l'application pour notre famille. Donc, comme vous le savez bien, on est ici, on est là, on est toujours présent pour donner des guides, pour être un guide pour cette population. Donc, si vous avez besoin de faire l'application... Vous pouvez toujours m'appeler au 954-274-6606. 954-274-6606. Cette question de visa de Joe Biden, vraiment, c'est une grâce. Une grâce, c'est une opportunité, c'est une chance pour pouvoir rentrer aux États-Unis. Donc si vous avez quelqu'un qui habite aux États-Unis parce que vous vous trouvez peu importe l'endroit là où vous vous trouvez, si vous habitez au Mexique, Chili, Canada et très certainement Haïti, si vous êtes haïtien, vous êtes automatiquement qualifié. Donc en votre endroit de votre résidence n'est pas le problème. Très certainement, ça se fait pour les haïtiens. C'est pas pour Haïti, mais pour les Haïtiens. Donc, si vous êtes Haïtien, vous habitez au Canada, vous êtes bel et bien qualifié. Si vous êtes Haïtien, vous habitez en France, vous êtes bel et bien qualifié. Si vous habitez en Afrique, vous êtes bel et bien qualifié. La seule chose, il faut être Haïtien. Donc, c'est vraiment génial. Donc, hein, encore, si vous avez nécessité de... si vous avez besoin d'assistance, donc vous pouvez toujours m'appeler à 954-274-6606. 954, vous pouvez m'envoyer un texte, un message sur WhatsApp au 954-274-6606. 954-274-6606 pour qu'on puisse parler, on puisse discuter. Uh, pour savoir exactement comment puis-je vous aider. Vous voulez faire asile, vous pouvez faire de la résidence aux états unis Donc, uh, oui, TPS exactement. Uh, uh, et vous pouvez également m'appeler. Donc, uh, le numéro encore, c'est 954 274 6606 asile, TPS, visa, travail, résidence visa de deux ans de Joe Biden, le président des États-Unis, visa fiancé et tout ça et beaucoup plus. Vous pouvez toujours m'appeler pour, pour se converser et quoi. Donc en, encore le numéro c'est 954 274 6606 pour toute forme d'aide aide que vous avez besoin dans l'immigration, c'est 954 274 6606. Merci beaucoup. On a retourné pour l'autre émission encore. Merci. Belle merci.